Chers traders et investisseurs, mardi 10 mars, bonjour. Alors après ce crack impressionnant d'hier, nous, nous avons vécu ce matin un joli petit rebond euh, qui pour le moment n'est que technique. Il est impossible de tirer la moindre conclusion. Voyons où nous en serons à la fin de la semaine. La réaction des marchés est parfaitement logique. De plus, le gouvernement américain et les gouvernements européens annoncent, paraît-il, des mesures importantes, en particulier de la part du président Trump. Voyons ce qu'elles seront. À l'heure de l'enregistrement, cependant, en tout début d'après-midi, la moitié du rebond a déjà été perdue. Donc voyons comment nous allons déjà clôturer ce soir et voyons comment les marchés américains vont réagir tout à l'heure ce matin dans ce contexte ce fut extrêmement limpide comme de l'eau de roche nous avons réalisé un super strike de deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux diamants culinane c'est à dire de deux mouvements sur le dax de plus de 200 points nous verrons s'il en sera de même cet après midi surtout pas de nouvelles positions swing trading personne ne sait où les marchés vont aller Seul le day trading règne et roi, nous vous souhaitons à tous d'excellentes trades, une très bonne journée et à demain.